Les chirurgiens vont avoir des écrans vraiment ergonomiques pour eux, pour être capables de voir les images quand, qu ils, quand qu ils font leur chirurgie. Mais cette salle-là, ça va être une salle qu'on appelle intégrée. Ça veut dire que c'est une salle qui va être utilisée pour faire de la chirurgie laparoscopique. Fait Il y a différentes spécialités qui utilisent, qui utilisent cette chirurgie, qui est la gynéco-thoracique, thoracique, chirurgie générale, urologie. L'autre côté qui est avantageux aussi, c'est l'ergonomie. Parce qu'au niveau du personnel infirmier, nalothérapeute, infirmière auxiliaire préposée, on a beaucoup de manipulations de matériel dans les autres salles, de chariots à amener, de tours de la paroscopie à trimballer d'une salle à l'autre. Lynne Bilodeau, je suis coordonnateur technique au bloc opératoire à Fleurimont, en nalo-anesthésie. 31 ans, je nalothérapeute, puis ça nous montre qu'on va de l'avant. Donc, on va avoir une nouvelle salle technologique avec des, des, des, des choses technologiques qui vont nous permettre d'être plus performants, euh, de moins forcer physiquement. Puis, euh, ça va répondre aussi aux besoins de la population. Et le temps qu'on part à déplacer des objets, il faut savoir qu'on ne le passe pas avec le patient. c'est la tour de scopie que nous utilisons présentement, qu'on qu qu doit manipuler. Par le personnel, c'est quand même assez lourd, je dirais, d'une salle à l'autre. Fait que Cette manipulation-là, elle n'existera plus dans la salle intégrée. Parce que va, tous les modules que vous voyez ici, ils vont être dans des étagères qui vont rester fixes et qui ne bougeront pas. Fait C'est cette manipulation-là qu'on qu va éviter. Christine Talbot, infirmière au Bloc opératoire depuis 2008. Euh, il n'est pas rare même, ça arrive très souvent que les infirmières, on doit marcher à quatre pattes sur le sol pour aller brancher nos appareils. Il n'y a pas d'ergonomie du tout. Là. On est étiré au bout de nos bras, il y a des fils partout. On essaie de, de dégager autour du patient pour la sécurité euh, des, des gens qui, euh, qui opèrent, qui font de l'assistance opératoire. Puis Dans la mesure aussi qu'une infirmière qui se blesse, c'est une infirmière de moins sur le plancher, donc euh, en ayant, c'est ergonomique pour nous, mais c'est ergonomique pour tous les travailleurs de la santé. Fait que ça nous encourage aussi euh, à venir travailler quand on a un environnement qui est sécuritaire. Ça fait des années qu'on parle de restructurer le bloc opératoire, faire des agrandissements, bien maintenant on va voir réellement les changements qui vont se produire. On a bien hâte que ça se concrétise.